Eh bien, nous allons parler de WOM, World of Math Marketing, c'est-à-dire le marketing du bouche à oreille. Qu'est-ce que c'est le marketing du bouche à oreille Eh bien, tout bêtement, c'est comme le bouche à oreille, mais avec un marketeur au milieu, euh, un marketeur éthique. Euh, c'est d'ailleurs le sujet euh, de cette vidéo. Euh, j'ai répondu euh, à l'appel de Thierry pour ce nouveau site euh, qu'il vient de lancer sur ce sujet qui me tient à cœur. Et j'ai pensé tout de suite à euh, ce, ce, ce sujet du Wallow Marketing parce que l'éthique qui est centrale elle y est, euh, euh, comment dire euh, inscrite dans un manifeste que je vais vous décrire tout à l'heure, elle y est centrale non pas seulement pour des raisons morales mais surtout pour des raisons d'efficacité et, et de respect. Alors euh, l'éthique euh, on va y revenir parce que c'est brièvement euh, passer sur les définitions de euh, d'icophilo.fr qui nous met ça de façon relativement claire, on peut euh, je dirais euh, euh, dissocier ça en deux sens principaux, euh, pour simplifier d'une part un sens plutôt philosophique avec la philosophie de la morale et puis de l'autre côté un ensemble de principes et de règles de conduite propres à une profession, hein, donc euh, on peut rapprocher de la déontologie, même s'il y a des nuances euh, euh, entre les deux mots. Euh, mais bon, restons-en là. L'objectif ici n'est pas de faire un traité philosophique sur ce qu'est n'est pas l'éthique. Il est de mettre en exergue ce qui est bien et ce qui est mal, d'un point de vue moral, s'entend, mais tout bêtement, ce qui est bon ou mauvais, euh, dans le cadre d'une profession, en l'occurrence. La profession du marketing, qui est la nôtre. Donc, il y a des règles à suivre, il y a des règles à ne pas suivre. Et d'ailleurs, la plupart du temps, elles sont à suivre pour des raisons d'efficacité. Alors, pour les gens qui sont euh, euh, des ayatollahs de l'efficacité, il y en a aussi, et je me fais régulièrement euh, alpaguer là-dessus. Je, je je cite, hein, ouvrez les guillemets, une vierge effarouchée, fermez les guillemets. Euh, L'éthique, ça ne sert à rien. Euh, oui, mais tout ça, ce sont des préoccupations, je cite en substance, euh, qui n'ont pas d'intérêt parce que quand on fait du scraping, euh, c'est-à-dire quand on gratte des adresses emails euh, qu'on vole à droite à gauche, bah, c'est beaucoup plus efficace. Quand on envoie un million d'emails et qu'il y a 1% de gens qui répondent, eh bien c'est très bien. Voilà, donc je, je, je préfère préparer euh, les auditeurs. L'éthique, ça n'est pas facile, c'est un chemin difficile c'est un chemin un peu moralisateur aussi, donc euh, quelque part il y a des gens qui le prennent mal, qui ont l'impression justement qu'on leur indique le bien et le mal, alors que non, on ne fait que indiquer le bon et le mauvais. Donc préparez-vous à vous faire des ennemis, et là ça commence euh, avec euh, un bouquin que je vais vous recommander, je, je vais le montrer ici à la caméra, il s'appelle World of Math Marketing, vous voyez il y en a deux versions, euh, il y en a une version qui existe, sous format euh, livre, hein, tout bêtement, alors elle existe en français et ça s'appelle le marketing du bouche à oreille tout bêtement et ça a été écrit par Andy Sonovitz, on y reviendra dans une minute, c'est euh, donc je dirais le pape du marketing du bouche à oreille Andy et euh, c'est aussi euh, le fondateur et le dirigeant de socialmedia.org tiens, socialmedia.org l'association américaine des utilisateurs en entreprise des médias sociaux qui est euh, biberonné euh, à la logique du, mar du marketing du bouche-à-oreille et de l'éthique. Il ne se passe pas une session de socialmedia.org où Andy Sonovitz ne viennent pas en réexpliquant les règles de transparence qui peuvent se régler et s'expliquer de façon très très simple. Je suis Yann, je travaille pour Visionary Marketing, où je travaille pour un client et je vais vous donner mon avis. Très simple, très simple mais peu suivi. Donc le marketing du bouche-à-oreille, ben... Pourquoi ça s'apesantir dessus euh, Comme j'ai dit, c'est une voie qui est peut-être un petit peu plus difficile, tellement plus facile, d'aller casser les pieds à tout le monde avec des publicités. Alors bon, il y, en a, il y a des bons publicités, heureusement, Dieu merci, et on les félicite ici. Ce sont souvent d'ailleurs des experts du marketing du bouche à Les bons, les mauvais, bon, c'est autre chose, et Dieu sait qu'on en voit des mauvais. Et puis, il y a ceux qui cherchent d'autres voies, qui ne sont pas forcément incompatibles avec la publicité, la publicité peut se mêler au bouche-à-oreille, comme je viens de l'expliquer, mais qui essayent de trouver une autre voie, et qui est basée sur des valeurs. Pour cela, il y a une, une vidéo qui est bien fichue, et qui est réalisée par le World of Mouth Marketing Association. Alors, la World of Mouth Marketing Association, justement, a été rachetée par l'American la, euh, National Association, of Advertisers donc l'association, je dirais l'équivalent d'IAB américaine et euh, donc ce qui prouve son importance mais bon, je vais me repencher sur cette vidéo qui date d'avant son rachat parce qu'elle est fondamentale et elle explique très très bien les fondements du marketing du bouche à oreille et ces fondements, ils sont très simples C'est si on veut c'est la prémisse, si on veut gagner des recommandations clients Hein, des recommandations clients, c'est-à-dire des gens qui vont parler de vous positivement à d'autres, eh bien, euh, il faut, euh, si on veut donc les aider et les encourager, hein, puisque le, le, le bouche-à-oreille, ça fonctionne tout seul, le marketing du bouche-à-oreille, c'est la même chose avec un marketeur au milieu, eh bien, il faut respecter, selon euh, le Watermath Marketing Association, cinq, euh, cinq euh, valeurs à respecter particulièrement, euh, qui sont la crédibilité, en général, l'honnêteté et l'authenticité. Donc, euh, vous voyez, euh, euh, encore une fois, sans dire du mal, mais euh, les fameuses publicités au travers desquelles on voit un peu comme au travers d'un papier journal, euh, vous avez un acteur qui vient expliquer quelque chose et vous, qui essaie de vous faire croire que c'est un consommateur. Mais ça, c'est pas honnête ni authentique. Un vrai consommateur, un vrai client, un vrai témoignage, d'ailleurs... Il y a des bons publicitaires aussi qui ont utilisé ça et qui ont réussi à faire fonctionner ça de manière, euh, de manière efficace. Donc crédibilité, honnêteté, authenticité. Donc c'est ce que je fais est vrai et j'y crois. Je suis honnête. Deuxièmement, le respect. Le respect, euh, euh, deuxième valeur de, du, du marketing du bouche à oreille, au travers de la transparence et de la confiance. Et pour avoir... Confiance, et eh bien il faut, bien entendu, s'interdire tout un tas de règles qui sont malheureusement monnaie courante dans nos métiers du marketing. De l'infiltration, on appelle ça euh, surfing par exemple sur Internet. Vous savez, ces gens qui vont sur les médias sociaux en faisant croire qu'ils sont des consommateurs ou des clients et qui mettent une revue positive sur leurs produits. Bien entendu, c'est non éthique. C'est pire que cela c'est illégal. En France également, en France même depuis plus longtemps qu'aux États-Unis, la seule différence c'est qu'aux États-Unis, c'est répréhensible également, c'est-à-dire qu'on est condamné pour cela. En France, non, parce qu'il euh, y a un certain laxisme sur cette chose-là euh, qui est considéré comme un peu superfétatoire. Sociabilité, l'écoute, la participation, la réponse et la prise en compte des demandes, ça a l'air complètement idiot on parle de sociabilité, on parle de médias sociaux, mais les médias sociaux sont-ils sociables ben, C'est simple, tous les ans, je demande à mes élèves d'étudier à peu près une cinquantaine de marques, quand même, hein, cinquantaine de marques anglaises. Pourquoi anglaises Parce qu'ils ne les connaissent pas, complètement. Ça les oblige à réfléchir et à se poser des questions euh, sur qui elles sont, quelles sont leurs valeurs, et, et, et, et de découvrir par eux-mêmes ce qu'elles font et ce qu'elles ne font pas. Premier étonnement, sur ces 50 marques, je dirais si on en nommait une ou deux qui sont toujours les mêmes, un peu Sainsbury's, mettons, et puis Gifgaf, par exemple, la quasi-totalité de, de toutes les autres marques ne répondent jamais aux commentaires. Ils font de la pub, ils font des pages sur Facebook, ils essayent de créer un market, un, un bouche-à-oreille en devenant des marketeurs de bouche-à-oreille, mais ils ne respectent pas ces valeurs, ils ne sont pas crédibles, ils ne sont pas respectueux, ils ne sont pas sociables, ils n'écoutent pas ce que les gens disent, ils s'en moquent. Pire, pire, j'ai vu chez un e-commerçant français, celui-là, hein, on n'est pas mieux que les autres, euh, payer des... après avoir payé des pubs, après avoir payé euh, des followers, après avoir payé de, euh, des, des agences pour euh, gérer les pages eh bien, on a payé d'autres agences pour supprimer les commentaires négatifs. Parce que c'était beaucoup plus facile euh, de supprimer les commentaires négatifs que d'essayer de s'améliorer. Donc, bien entendu, le marketing du bouche à oreille, il commence par soi-même, par améliorer son produit, son service, son expérience client. Il y a un, un, un, un, comment dire, une phrase euh, type en, en marketing du bouche à oreille qui est citée par, euh, par Andy, c'est « You're the UE ». C'est-à-dire, vous êtes l'expérience utilisateur, UI, user experience. Donc c'est vous. Le, le, et, et vous savez qu'en France, on, on sait faire ça depuis très longtemps. C'est euh, Aristide Boucicaut, hein, dans les années 1860, qui a expliqué euh, à tous ces, tous ces vendeurs qu'ils étaient là au service des autres et non pas l'inverse. Dans la plupart des magasins, voire même des sites en ligne, on a plutôt l'impression que c'est l'inverse, en France en tout cas, c'est nous qui sommes au service du vendeur, hein on lui doit tout, c'est très bizarre. Mesurabilité, ça c'est quelque chose de plus banal en digital, plus banal mais plus difficile parce que il faut être capable de réattribuer des, euh, des actions, des, des actions de recommandation, de parrainage ou autre, qui ont été euh, générés par euh, du bouche à oreille, c'est pas évident, c'est pas facile. Euh, euh, voilà, moi je suis un fan de Brompton par exemple, et j'ai acheté mon vélo dans un magasin que j'apprécie et, et souvent je recommande le magasin et ils ont déjà vendu quelques-uns, mais la difficulté pour la personne, il a mis du temps à me raccrocher et à voir que c'était moi qui était derrière et qui recommandait le magasin. Voilà. À partir du moment où il a reconnu il a pu faire euh, renvoyer l'ascenseur, et ça c'est très important, c'est devrait être marqué d'ailleurs ici. Sociabilité, ça euh, correspond aussi à dire merci, ne serait-ce que ça, merci. Merci de m'avoir recommandé. Merci d'avoir euh, recommandé mon entreprise et de m'avoir aidé. Tiens, du coup, je, pour le coup, je vais vous faire un cadeau. Mesurabilité, euh, donc ça on l'a dit, mais reproductibilité. Et ça. Euh, c'est quelque chose euh, qui est très important en marketing du bouche à oreille. Euh, je parle de façon large en marketing du bouche à oreille en content marketing. Je prends toujours l'exemple d'un de, des pionniers du content marketing, c'est John Deere, avec le Faro, euh, qui a euh, créé un des premiers journaux, le premier journal premier, probablement, qui existe encore. Hein. Vous allez voir sur Internet, The Faro, John Deere. Euh, le Faro, ça veut dire euh, le Sillon. D'ailleurs, ils l'ont traduit en français, le Sillon. Et, euh, et vous verrez, ça existe encore. Ça existe encore 130 ans après. Ça, c'est beau. Donc, si John Deere est capable de faire ça pendant 130 ans, bah, peut-être être capable de faire ça pendant quelques années aussi. Donc, faire du marketing du bouche à oreille, pas quelque chose que vous faites aujourd'hui, que vous oubliez demain, c'est quelque chose que vous faites dans la durée. Et pourquoi il vaut le faire eh bien, Tout simplement parce qu'il parce que, le dit, il dit vite dans ce manifeste, et je finir ici parce que ce que je voulais faire c'était juste une petite introduction euh, à ce, euh, ce principe du marketing de bouche à oreille euh, c'est le euh, World of Math Marketing Manifesto le manifeste du marketing de bouche à oreille qui euh, stipule quelques points euh, qui résument d'ailleurs certaines des choses que je viens de dire gagner le respect et la recommandation de ses clients fans de ses amis euh, et bien sûr un des chemins vers le bonheur, mais aussi vers la richesse, parce que c'est, comme le dit Watermath Marketing Association, la forme la plus efficace de marketing, et pour cause. Elle ne coûte qu'un peu de transpiration, c'est tout. Peut-être un petit peu d'argent quand même, parce que si on ne sait pas tout faire soi-même, il faut peut-être demander un peu d'aide. Mais, en tous les cas, l'addition en, en bas de la page est beaucoup plus faible que... Que, que si on prend la publicité, y compris la publicité en ligne puisqu'on voit dans le dernier rapport de SEMrush de janvier 2020, un peu pas plus récent les coûts de, comment dire d'enchères même sur des domaines grand public comme l'assurance par exemple, montaient à 35 euros ou 37 euros par clic 37 dollars exactement par clic voilà, et en comptant une moyenne de 2 dollars par clic ce qui est une, une moyenne de raisonnable, c'est une moyenne idiote, mais c'est une moyenne raisonnable, eh bien, euh, vous voyez que vous allez euh, vite euh, arriver à des sommes conséquentes. Donc, investir dans vos clients et dans votre relation avec vos clients n'est peut-être pas une mauvaise idée. Cette, euh, ce respect, euh, vous, ce, cette recommandation, vous allez la gagner au travers de, du service, du soutien, de la satisfaction et de la sincérité que vous mettez dans, dans ce que vous faites. Et... Euh, voilà, et ce que dit Andy Samovitz, c il, il, je crois que, enfin c'est ce qu'il met dans son manifeste, donc les gens qui signent le manifeste disent qu'ils y croient, je crois, et j'y crois personnellement, que le marketing du bouche à oreille ne marche que pour les entreprises qui sont bien intentionnées, non pas ce qu'on a appelé les bourrins, ceux qui essayent de profiter de tout le monde, d'utiliser de, des méthodes euh, et qui sont archaïques, mais malheureusement encore utilisées, de forcer la main à des clients, de les tromper de les amener, euh, euh, et, et souvent, malheureusement, en plus, il euh, faut remarquer, ça se fait beaucoup dans le démarchage à domicile, qui existe encore, ne hein, croyez pas que ça n'existe plus, au contraire, n'a jamais été aussi puissant, euh, notamment vis-à-vis euh, -vis des personnes plus âgées. Donc, profiter des gens. Le, le, le marketing du bouche à vrai, lui, il, il se place dans une perspective complètement différente. Une entreprise qui se qui se met dans une position éthique, qui cherche à faire de bons produits, plutôt que des produits de mauvaise qualité, bien entendu, et puis euh, d'avoir des, des, des employés qui, eux aussi, respectent ces valeurs. Voilà, donc, euh, quelques règles s'en suivent, il y en a 13, comme, comme le nombre des apôtres. Euh, L'éthique vient en premier, c'est pour ça aussi que j'ai pensé tout de suite à à ce manifeste quand Thierry m'a demandé euh, de lui réaliser un, un petit billet, que j'ai fait sous forme de, de vidéo, parce que c'est plus vivant, les clients heureux sont votre meilleure publicité, comme j'ai dit, c'est le marketing du bouche à oreille et la forme la plus efficace de, de marketing, donc il faut rendre les gens heureux, parce que si vous les rendrez heureux, ben, ils auront envie de parler de vous. Euh, donc euh, lui, il dit aussi, euh, marketer, c'est quelque chose de facile et non pas euh, quelque chose de difficile qui requiert des tas de moulinettes euh, plus ou moins euh, automatisées. Euh, il suffit de, de, de, de, de gagner ce respect et cette recommandation de ses clients. Euh, ça va marcher tout seul. Le service de qualité commence avec des bonnes conversations. Donc dis bien, discutez bien, répondez bien. Aider ses clients paraît évident et important, il y a si peu d'entreprises qui savent le faire. Marketer, euh, c'est aussi euh, faire et non pas seulement dire. Donc ça implique euh, d'avoir encore une fois une certaine authenticité entre sa parole et ses, ses actes. Il ne suffit pas de repeindre tout en vert pour être écologiste par exemple, ou, ou de faire ce qu'on appelle du BLM washing. En ce moment, c'est à la mode. Il faut agir. Il faut montrer par ses actes qu'on croit euh, en ce qu'on dit et le faire. Et ça, c'est un bon marketing parce que, on va le voir, c'est un marketing, encore une fois, qui est gratuit et qui ne coûte pas cher. C'est des fois plus facile de faire ce qu'on dit que d'essayer de trouver des artifices pour cacher la vérité. Le marketing euh, du bouche à oreille peut. Pardon, le, le bouche à oreille, pardon. Euh, peut-être aussi négatif, il hein, ne faut pas l'oublier, il peut y avoir aussi beaucoup de gens qui disent du mal de vous, ben, ça veut dire que vous n'avez pas été bon, mais c'est une opportunité de vous améliorer. Donc écoutez, et répondez, ne faites pas comme ce e-commerçant que j'ai cité tout à l'heure, que j'ai nommé plus mauvaise pratique de l'univers, je n'irai plus jamais chez eux, je n'ai jamais commandé chez eux, je crois que je n'irai vraiment jamais, ça les fait rire quand ils... Quand ils livrent un produit et qu'il n'arrive pas, ça les fait rigoler. Bon, ben moi ça me fait pas rire. En un an, ils sont fait doubler par Amazon, euh, qui a réussi à faire deux fois plus de chiffre d'affaires. Alors, euh, quelque part, euh, bon, il y a une, il y a une, une, une prime à la recommandation euh, par rapport au bon service. Après, je ne juge pas. Je sais que c'est très à la mode de dire du mal d'Amazon, donc... Je ne m'implique pas dans ce discours ni dans ce débat. Alors ensuite, c'est être intéressant ou être invisible. C'est rien de sauter sur sa chaise en disant que vous avez lancé un nouveau produit. Il faut faire quelque chose d'intéressant et c'est pas facile. <rire> Mais bon, c'est le boulot du marketeur. C'est pour ça qu'on est là. Et puis le deuxième, le neuvième point. Si ça ne vaut pas la peine d'en parler, ben ne le faites pas. Voilà. Vous allez voir, vous allez économiser aussi beaucoup d'argent, parce qu'il y a tellement de choses dont on parle et qui n'ont aucun intérêt. Vous pouvez vous concentrer sur le plus important. Ensuite, faites en sorte que l'histoire de votre entreprise soit une belle histoire, au sens de bonne histoire, de, histoire de gens bien, sans, sans valeur morale, de gens qui font le bien. Euh, onzième point, c'est plus, plus marrant de travailler dans une entreprise dont les, dont, dont les gens parlent. Ah oui, c'est normal plutôt que de travailler dans une entreprise dont personne parle. Chauffe, euh, si vous avez envie de travailler pour une entreprise dont personne parle, de façon à faire en sorte bah, que tout le monde en parle. <rire> Donc je pourrais celui-là, je me pourrais mettre un petit peu à l'envers. Douzième point, utiliser la puissance du marketing du bouche à oreille, ou du bouche à oreille plutôt, pour euh, faire en sorte que les entreprises traitent mieux les gens. Il y a du boulot, il y a beaucoup de boulot, on m'a bien rappelé Monsieur Aristide Boussicot qui nous manque beaucoup, hélas. Le marketing honnête, et c'est la treizième euh, clause, est aussi celui qui est le plus rentable, c'est celui qui fait le plus d'argent, parce que forcément si vous passez du temps à payer de la publicité pour recueillir des clients que vous traitez comme des chiens et qui s'en vont, vous générez ce qu'on appelle du churn, c'est-à-dire de l'attrition, et comme vous générez de l'attrition, il faut acheter plus de publicité pour reconquérir plus de gens, etc. Et je suis fasciné par le fait que tant d'entreprises qui, finalement, euh, perdent leurs efforts et leur argent à, à finalement abandonner les clients qu'ils ont acquis la veille et pour euh, se, finalement, toujours en acquérir de nouveau, ce qui est là, est plutôt une bonne chose, mais en évitant de les perdre, c'est quand même une meilleure. Donc le marketing du bouche à oreille, c'est pas seulement pour faire joli, c'est euh, quelque chose d'éthique, l'éthique vient en premier, première, première clause du manifeste du marketing du bouche à oreille, pourquoi Pas pour faire joli, euh, pas pour des raisons morales, contrairement à ce qu'on m'a dit l'autre jour, je, je ne rentre pas dans ce débat là non plus, quoi que j'en pense, quelle que soit ma croyance, c'est tout simplement d'un point de vue marketeur, parce que c'est plus efficace, et puis c'est mieux quoi on se sent mieux quand on travaille bien avec les gens en, et de façon honnête et transparente et éthique plutôt qu'en essayant de les gruger et de les voler. J'ai malheureusement un souvenir, comme ça, un bon ami qui était euh, euh, vendeur dans, dans l'informatique et puis qui s'est trouvé au chômage, et s'est recyclé dans la vente d'encyclopédies. De, et là, je n'ai aucun souci avec ça. Hein. Au contraire, j'adore les livres. Mais ce qui m'a gêné beaucoup, c'était ses techniques de vente, qui étaient redoutables d'ailleurs. Sa technique de vente, c'était d'aller voir les, les petites vieilles, je, je reprends ces termes, euh, pour euh, aller. Euh, et en général, il me disait, là où je fais les meilleures ventes, c'est euh, chez celles qui n'ont pas d'argent. En fait. Donc il leur faisait prendre un crédit pour s'endetter, pour, pour vendre des le, kilomètres de, de dictionnaire qu'on n'ont probablement jamais utilisé pour les petits-enfants, pour être sûr que les petits-enfants aient une bonne note à l'école bon, euh, j'ai rien contre les dictionnaires, et certainement que les dictionnaires peuvent aider à avoir des bonnes notes à l'école même si aujourd'hui, euh, c'est beaucoup euh, plus délicat euh, vu que il y a moins, moins d'utilisation du dictionnaire et que tout est en ligne euh, mais bon la méthode était discutable et bon, voilà, aujourd'hui euh, Certainement, ce métier-là n'est plus là. Il n'y a plus le, le ce business-là a disparu. Et dans un sens, pour les petites vieilles en question, je remets les guillemets, euh, c'est certainement bien. Quelque part, sommes, mettait très mal à l'aise cette histoire de voir qu'on puisse profiter des gens euh, euh, en sachant très bien que les arguments étaient un peu fallacieux. Alors, euh, je ne dis pas que la vente ne demande pas des techniques. Je ne dis pas qu'il faut être une vierge effarouchée comme on me l'a reproché et qu'il faut reçu, euh, refuser de vendre, au contraire. Mais j'ai la faiblesse de croire que qu'un marketing plus éthique, plus honnête, plus respectueux est un bon marketing. Et même si je suis le seul à le pratiquer, ce qui n'est pas le cas hein, puisque vous le voyez, je vous montre, les plus, grands, les plus grands aux états unis le font. On, a, on, aime, on aime bien critiquer nos amis américains nos ennemis américains devrait-on dire il y a tellement d'anti-américanisme dans ce pays mais quelque part on pourrait peut-être aussi regarder ce qu'ils font de bien et franchement euh, moi ce que j'ai appris en tant que membre de socialmedia.org c'est ce respect, cette éthique je veux dire je l'ai appris oui et non <rire> puisque je l'avais déjà en moi mais c'est quelque chose auquel je participe euh, auquel je crois fortement et euh, on ne peut que les féliciter toutes ces grandes entreprises euh, d'essayer de, de promouvoir du mieux qu'ils peuvent du mieux qu'elles peuvent euh, ces méthodes du marketing éthique voilà bon courage et bonne réussite avec le marketing du bouche à oreille vous pouvez retrouver tout, ce, tout ceci euh, sur mon cours en ligne mktg.info slash cours